Bonjour à tous, euh, donc je représente la société Progilon. Je m'excuse d'avance, on était censé être deux, euh, avec Michel Vivier, qui est notre directeur général, qui n'a malheureusement pas pu venir. Donc euh, Progilon, nous sommes une société de services informatiques euh, basée à Lyon, euh, qui a maintenant un peu plus de dix ans, en, en juin 2008. Nous sommes euh, 25 ingénieurs euh, et staff euh, spécialisés dans les systèmes d'information documentaire on a des gens qui font du développement SIGB, du développement sur des projets annexes tels que NumaHop, euh, des gens spécialisés dans la GED, etc. Euh, nous avons donc une offre technique euh, de plusieurs outils. Nous sommes éditeurs d'un logiciel de SIGB qui s'appelle CIRTIS. Je ne vais pas développer, hein, ce n'est pas l'objet du, du tout. Nous sommes intégrateurs de solutions logicielles. Nous sommes notamment intégrateurs quoi nous sommes actuellement release manager donc pour NumaOps, comme on disait tout à l'heure. Pour l'instant, nous centralisons les développements bah, pour la simple et bonne raison que nous sommes les seuls à les faire. C'est pas forcément une vocation finale du tout. Euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté. Hein. On prend le truc en charge pour l'instant parce qu'il n'y a que nous, mais, euh, mais on a tout à fait euh, l'idée de s'ouvrir. Voilà. Euh, nous avons également des sur l'architecture des systèmes d'information, prestations de conseils là-dessus et également sur les méthodologies de projet. Voilà. Euh, au niveau des métiers auxquels nous touchons, donc nous touchons tous les métiers des bibliothèques, bien évidemment, des centres de documentation, également d'autres services techniques et, euh, et d'autres choses qui sont un peu plus éloignées des bibliothèques. Donc, euh, nos domaines d'expertise un peu autour de ça, euh, donc tout ce qui est standard documentaire. Euh, nous avons notamment notre logiciel CIRTIS qui est un SIGB basé sur le standard LRM, IFLA LRM. Euh, donc nous avons tout un tas de prestations autour du, des standards euh, documentaires, euh, les formats d'échange de données, notamment le web sémantique euh, avec des datas, euh, data, ce qu'on parlait tout à l'heure sur Percé, des choses comme ça, des données un peu, un peu ouvertes. Euh, nous avons également des portails euh, documentaires, euh, nous, nous intégrons donc Coa, nous intégrons également Omeka pour certains clients, d'autres portails, nous avons un portail dédié pour Certis, donc tout ce qui est portail, et euh, plateforme de service, euh, ça c'est dans le cadre du logiciel Certis, nous avons, euh, ça, ce, ce logiciel est présenté comme une plateforme de service euh, sur plusieurs clients qui utilisent donc la, même, la même plateforme, plusieurs bibliothèques. Voilà, tout ce qu'on qu fait. Donc, on reste quand même autour, du, globalement, du domaine documentaire. Il y a pas de... mais, mais en allant un peu en amont sur des, des problématiques voilà, de linked data, de choses un peu, un peu ouvertes et un peu novatrices. Donc, je vous parlais d'innovation. Nous sommes notamment euh, labellisés Société Innovante Imaginov, euh, avec donc, des aides au développement et à l'innovation par BPI France, euh, le European Investment Fund. Bon, je découvre des choses, c'est bien. <rire> voilà. Uh, Certes c'est notamment uh, l'habilisé logiciel innovant uh, via donc, le modèle IFLA LRM et uh, via un tas d'autres uh, technologies autour, donc le web sémantique dont je vous parlais, le link open data, la notion de plateforme de service qui, uh, voilà, qui, qui nous sommes les seuls à faire, etc. toujours sur les sociétés innovantes, nous avons actuellement un projet d'innovation en cours avec le ministère de la Culture, donc qui a été signé cette année en 2019, hein, sur de l'alignement de Thésaurus et sur la classification automatique des ressources bibliographiques. Alors, rapidement, c'est pouvoir aller détecter dans des résumés, dans des choses un peu textuelles, euh, des, des notions de sujets, des choses comme ça, et puis euh, ensuite d'aligner les Thésaurus. Donc on a des projets d'alignement entre, par exemple, rameau, le mèche, des choses un peu diverses et variées sur lesquelles on pourrait faire des, des correspondances et aller retrouver des données un peu partout. Voilà, donc ça, c'est les deux projets qui sont actuellement en cours et qui sont, qui sont classés « innovation ». Au niveau des clients, donc comme je vous disais, on est surtout dans le domaine bibliographique, on a des clients quand même un peu partout dans toute la France. Alors vous avez rapidement un peu les logos de tout le monde. Donc on retrouve la Bulac, Sciences Po et sainte geneviève qui doivent être dans le lot. Euh, voilà, on a, on a d'autres clients. Récemment, on a l'ISSN également qu'on a fait l'année dernière pour leur portail. On a alors des projets comme le Conservatoire supérieur de musique de Paris, euh, ça, c'était pour CIRTIS, donc, qui sont passés sur CIRTIS. Le, euh, le médiathèque départemental du Puy-de-Dôme également. Euh, Réseau Canopée également, qui est passé sur CIRTIS. Ça, c'est les trois principaux que nous avons. Après, on a d'autres euh, clients qui sont sur COA, euh, Paris-Dauphine, Lyon 2, je ne sais pas s'ils y sont, Anne-Masse, euh, je n'ai pas tout le monde en tête, mais globalement, voilà, on a un peu tout le monde. Donc, on a pas mal de clients, beaucoup à Paris, mais bon, un peu partout, en fait, on se déplace. Donc voilà pour la présentation de Progilon. Alors pour revenir à NumaOp. Donc, euh, on a deux offres en fait en une, plus ou moins, sur NumaOp. Euh, une première partie qui est la partie d'aide à la mise en service. De la, de la plateforme, donc on fait des propositions d'installation et de configuration de la solution dans euh, vos locaux, dans vos DSI, euh, voilà, sur vos serveurs, on vient vous aider et euh, bon là c'est un, un forfait, hein. Alors je ne sais plus combien il y a de jours là dessus, mais euh, il y a quelques jours pour, euh, voilà, pour vous aider à installer chez vous, à configurer tout ce qui va bien et, euh, voilà, donc engagement de résultats, on s'engage à ce qu'au bout des quelques jours, ça fonctionne, bien évidemment. Euh, alors l'installation, c'est une chose, il y a tout un tas de prérequis sur les, sur les serveurs, c'est les serveurs Linux avec un tas d'outils euh, prérequis pour que ça fonctionne bien. Donc euh, bon, vous avez tout sur le Git. Hein. Donc, vous avez la liste entière de tout ce qu'il faut installer au préalable pour que ça marche bien. Euh, au niveau de la configuration, il n'y a pas une tonne de choses, il y a... Un seul point qui est un peu particulier, c'est l'import des notices, donc toutes les notions de transformation de vos notices marque EAD en Core via du mapping et des règles de transformation. Là, il y a bien une doc, mais honnêtement, c'est un tout petit peu plus touchy que le reste. Donc on vous aide également à configurer ça dans cette prestation. En parallèle de ça, on a également une offre d'hébergement en mode SaaS, ce qu'on fait actuellement pour la plateforme qui est en ligne pour la commune. Donc, c'est hébergé. Alors, euh, notre hébergeur, nous, on, lui, on travaille beaucoup avec Gandhi. Voilà. Parce qu'ils euh, sont bien, ils ne sont pas trop chers, ça, ça fonctionne. Donc, euh, voilà, on travaille avec eux, on n'a pas du tout de part chez Gandhi. Euh, donc, on propose également d'héberger sur des serveurs euh, voilà, chez eux. Et dans ce cadre-là, on a toute la, toute la gestion de l'exploitation, qu'on euh, prend nous, euh, toute la maintenance, le support. Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, c'est un abonnement annuel qui comprend l'hébergement, plus tout le suivi qui serait autour vous ouvrez voilà, des versions à jour, des choses comme ça, avec ce mode d'hébergement SaaS. Le mode de pilotage, la première partie de mise en œuvre juste de la solution, si on l'installe chez vous, vous avez la version communautaire. On vous aide à l'installer. Après, libre à vous de faire les montées de version si vous le souhaitez. Ou on vous aide à les faire, mais ce n'est pas automatique en mode SaaS. C'est poussé automatiquement. Donc, c'est toujours la dernière version qui est, qui est disponible. Donc euh, la partie de mise en œuvre, ce que je vous dis, donc le, le premier projet qu'on propose, donc il y a une partie de pilotage de projet, de cadrage de votre projet, euh, de mise en œuvre, donc la solution de la configuration des environnements, un ou deux, je ne sais pas, vous, ça dépend de chacun, vos DSI, une pré-prod, une prod, juste une prod, une recette, une pré-prod, prod, tant que vous voulez, peu importe. Euh, on installe, on configure le logiciel, on vous fournit le cahier de paramétrage, euh, on fait tout le paramétrage technique et fonctionnel, donc notamment les mappings d'import des, des notices et puis bah, la création euh, voilà, des comptes qui vont bien, et tout ce qu'il y a besoin de paramétrer dans l'application. Euh, les développements complémentaires, alors si besoin, on, on vous accompagne également pour, euh, pour des développements et des, des ajustements et des évolutions de l'application. Donc ça, c'est euh, chiffré en dehors du forfait. Il y a, il y a un forfait de base pour l'installation et la configuration. En fonction des développements euh, qui auraient besoin, on fait un chiffrage complémentaire sur, sur ces développements, qui peuvent être mineurs comme, comme des, des évolutions majeures de l'application, il n'y a pas de, de souci. Euh, on parlait tout à l'heure de la vidéo, ou la euh, enfin, numérisation vidéo ou audio, ça n'existe pas. S'il faut le faire, on est tout à fait prêt à le faire. Ça relève du développement euh, plus ou moins majeur quand même. Ce n'est pas tout à fait les mêmes que le, que le reste. Après, il peut y avoir des adaptations plus mineures, le rajout d'un connecteur pour une plateforme de diffusion ou une plateforme d'archivage, des choses comme ça. Euh, bon, là-dedans, on a également donc, les tests, la livraison et la réception de, de la plateforme. Donc l'assistance au démarrage, donc, fait partie de la prestation. La conduite du changement, on fait donc une formation pour l'administration. On fait une formation pour l'utilisation de la plateforme. Donc, des choses un peu générales, par contre, on fait. C'est une formation. Ce n'est pas une formation pour les conseils d'État, plus une formation pour la contrôle, plus une formation... On peut le faire, hein, mais dans le forfait standard, il y a une formation d'administration, une formation d'utilisateur. Donc, à voir ce qu'on met dedans et à voir qui, euh, qui participe, mais c'est un peu l'idée. Et euh, donc, si c'est... Voilà, soit c'est hébergé chez vous, soit c'est après du mode SAS, euh, du mode SAS derrière. Ça, c'est libre euh, en fonction de vos choix et de vos DSI et de vos politiques d'hébergement. Pour cette partie d'aide à la mise en œuvre, on propose donc une charge d'environ 15 jours de travail sur tout l'accompagnement du début du projet à la livraison finale. Pas juste l'installation de paramétrage, il y a tout ce qui est autour. Comme je vous disais, c'est hébergé chez vous, c'est la version communautaire au moment où on l'installe. Si c'est hébergé chez nous, c'est la version communautaire à jour et à date, enfin l'a maintenue à jour. Il y a 15 jours de charge, il faut quand même prévoir un délai de 2 à 3 mois de mise en œuvre, entre le début du projet, l'instruction des besoins, des choses comme ça. Ce n'est pas juste 15 jours de travail à fond, c'est un petit peu plus long que ça, s'il y a des développements complémentaires, des choses comme ça. Voilà. Si on part sur du mode SaaS, donc c'est nous qui hébergeons. En gros, vous payez un abonnement à l'utilisation de la plateforme, donc on fournit l'hébergement, l'architecture technique, l'exploitation, c'est nous qui la suivons. On fait la maintenance, préventive et corrective. Donc ce que je vous dis, donc vous avez toujours la dernière version à jour. Vous avez Tous les correctifs au fur et à mesure qui sont corrigés ou qui sont livrés. Il y a un support utilisateur, vous avez accès à une plateforme de déclaration de tickets, alors qui n'est pas forcément celle communautaire, mais en tout cas qui est la nôtre, qu'on utilise actuellement pour la déclaration des incidents et des tickets sur l'outil. Et donc toutes les montées de version. Également, donc, la maintenance évolutive, euh, donc, sur la base, bien évidemment, de devis en fonction donc, de ce que vous pourriez avoir besoin, alors, soit de nouveaux besoins, euh, d'ajustements un peu spécifiques, euh, etc. Et on réintégrera systématiquement euh, ces développements à la version communautaire. Voilà. Euh, déploiement des nouvelles versions, etc. Euh, voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Je, pense que je suis un peu plus vite que ce qui était prévu. Si vous avez des questions. Euh, voilà. Je réitère juste sur la partie communautaire. En fait, on est, quand je vous disais actuellement, release manager parce qu'on est les seuls. Euh, encore une fois, c'est très, très bien. Nous, pour l'instant, on, on suit ce qui se passe. On a encore en plus des choses qu'on corrige, etc. Donc, on est obligé de suivre ce qui se passe. C'est vrai qu'à terme, si on pouvait ne pas être les seuls, pas, pas du tout. Hein. On veut continuer à suivre le projet. Il n'y a pas de problème. Par contre, si on pouvait ne pas être les seuls, ça serait quand même vachement bien. Voilà. Si vous avez des questions Et pour compléter ce que dit Anne et ce que disait tout à l'heure Cécile et Nicolas, dans CoA, le fonctionnement, c'est que le release manager change à chaque version. Donc ça peut être un développeur d'une société, un développeur d'une autre société, ça peut être un développeur indépendant, il n'y a pas de... Enfin, il y a plusieurs... Ah oui, un release oui. manager, oui, donc c'est vrai qu'on n'a pas donné de, de, de définition. Le release manager, c'est la personne qui décide de euh, piloter et de prendre en charge la sortie de la nouvelle version. Donc c'est la personne qui va dire le moment où, ça y est, tous les développements qu'on voulait intégrer sont intégrés, tous les développements sont débuggés, et la version qu'on va sortir, ce sera cette version-là. Euh, et euh, dans le cadre d'une communauté qui est très développée, avec déjà euh, pas mal de, de prestataires, d'utilisateurs investis, euh, effectivement, euh, ce n'est pas forcément toujours les mêmes qui sont les release managers, parce que c'est assez lourd comme rôle. C'est euh, le release manager qui doit suivre euh, tout le débugage, tous les nouveaux développements, etc. etc. D'autant plus actuellement, c'est aussi nous qui... qui pilotons la roadmap, c'est-à-dire c'est nous qui choisissons ou pas d'intégrer des fonctionnalités, ce qui est à terme clairement pas notre rôle, mais malheureusement on est obligé, parce qu'on a des choix à faire, on est tout seul et qu'on ne peut pas tout faire. Donc, euh, donc des, des fois on dit non, on ne peut pas faire, mais on n'aimerait pas dire non, on peut pas c'est pas le but, donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que c'est un, un rôle assez... Euh, bah, Contraignant. Je pas dire ça, c'est pas contraignant. Il y a Light, c'est pas l'idée. Mais, euh, mais comme on est seul, est, ça, ça peut vite devenir lourd. Là, ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a que trois établissements, que tout le monde s'entend bien et que tout se passe bien. Euh, après, euh, voilà, s'il y a d'autres établissements qui commencent à intégrer et qu'il faut commencer à faire des arbitrages, euh, ça, ça va être vite pénible. Donc le côté, effectivement, démocratique, c'est cool. On Fait voter, c'est mieux. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Marie comme je pas eu le temps de vous poser la question, Anne et que je pense qu'elle intéresse tout le monde, est-ce que vous, et que peut-être ils sont dans la salle, mais est-ce que vous avez des contacts avec des gens qui seraient intéressés par des, du déploiement d'installation, sous quelque forme que ce soit, que ce soit pardon, euh, qui ne soient pas des bibliothèques de l'enseignement supérieur Alors on a eu des contacts, euh, alors on a eu deux types de contacts. Quelques personnes qui ont essayé de télécharger sur GitHub et d'installer. Alors, plutôt de l'enseignement supérieur pour le coup qui n'ont pas réussi, mais parce que dans la plupart des cas, ils n'ont pas suivi les préconisations que vous avez marquées. Donc, voilà, ils vont réessayer. <rire> C'est l'idée. Euh, après, nous, on, fait, euh, on, on, fait pas mal, on, on essaie d'avoir pas mal de contacts en dehors, justement, de l'enseignement supérieur. Euh, donc, notamment, on a toute une base. On a, on a démarché toutes les archives départementales. Notamment. Donc, on fait beaucoup de démos aux archives départementales qui sont relativement intéressés, enfin, après, ça diffère un peu de leur process et tout, NUMOP. donc ils ont des fois un peu de mal à se projeter, mais, euh, mais voilà, on a des contacts avec eux, on a des contacts avec d'autres établissements. Comme je disais, actuellement, on a la ville de Paris qui est, qui est très intéressée par le projet, on a le musée du Quai Branly également, qui est, qui est très intéressé. Donc voilà, c'est des gens avec qui on est en, pour parler, mais ils sont intéressés pour l'outil, pas forcément le côté communautaire. Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde systématiquement, en fait. Enfin, on en parle, on dit que c'est un outil open source, etc. Mais on ne va pas forcément plus loin dans, le, dans la démarche, Voilà pour l'instant. Merci. D'autres questions Euh, bonjour. Euh, alors je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question en fait, mais euh, vous, avez proposé, vous avez présenté deux, deux, offres, euh, deux offres de services, mais dans l'enseignement supérieur ou hors de l'enseignement supérieur, vous avez déjà des clients identifiés ou effectifs sur ces offres de services euh, Pas effectifs, non. <rire> c'est ce que je dis, c'est des gens avec qui on est en contact en fait. Euh, donc la ville de Paris, ça serait héberger à la DSI de la ville de Paris versé. Et ça sort pas. Le Quai je ne sais pas. Honnêtement, euh, pour l'instant on est en pour parler. C'est des, des premiers contacts. Hein, voilà, on n'a pas de projet avancé pour l'instant de développement et de, de choses qui, qui pourraient aller plus loin que euh, de bonnes intentions et des choses qui vont se faire, mais sans, sans deadline et sans calendrier. Voilà. Et j'ajoute que donc on a entendu parler ce matin du projet avec la BNF, qui est pour le coup un projet le KMNF, un peu particulier de... De développement la BNF, c'est le point particulier, c'est vraiment rajouter un connecteur, effectivement, pour la, pour Gallica. Après, est-ce que la BNF voudra héberger la plateforme chez eux pour en faire une plateforme utilisable de service pour eux Je ne sais pas. pas pour l'instant, ce n'est pas dans nos discussions. ce discussion. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Anne ou on passe la parole à nos DSI Ah, une autre question. Bonjour. Est-ce que vous envisagez de développer un bac à sable pour que, en mode web pour que les établissements puissent tester Parce que donc là, si j'ai bien compris, soit on déploie en paramètres on travaille sur notre procédure et on y va. Ouais, alors on ne peut pas à... vraiment un peu tester, se, se tâter et tout ça Oui, on s'en est rendu compte, effectivement. Et actuellement, il n'y en a pas. Euh, le seul moyen de tester, c'est effectivement de contacter la Bulax, Saint-Geneviève, pour utiliser leur plateforme à eux de pré-production. Euh, alors, ça rejoint en fait le bac à sable, toute la notion de communauté qui est autour en réalité. C'est-à-dire que le bac à sable, c'est un, un, un environnement qui est hébergé, donc il y a un coût d'hébergement. Voilà. Il ne peut, peut pas être chez nous, parce que nos serveurs, ils marchent bien, mais pas, ils ne peuvent pas supporter cette charge-là. Donc il est forcément hébergé. Euh, et ça va donc, avec toute la notion de communauté autour. Euh, nous, on est tout à fait partant pour mettre en place des outils qui permettraient de gérer une communauté, euh, des forums, des choses comme ça, mais tout ça, a un coût, malheureusement. Et nous, on est, reste une société commerciale, <rire> donc on ne travaille pas gratuitement. Voilà. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose sur laquelle on a réfléchi et qu'il faudrait qu'on mette en place. Je sais juste pas comment, en fait, actuellement, et surtout comment le financer. C'est surtout ça qui me pose problème. C'est pas le partie technique. C'est pas un souci. Mais ça, ça rejoint tout le reste, en fait, des discussions de cet après-midi à comment est-ce qu'on met en place une communauté. Et au-delà de comment on la met en place et qui y participe, je suis désolée, mais comment on la finance. Voilà. Ça va avec. Et juste une question à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà euh, mis en place une grille tarifaire — Et euh, en, oui. si oui, en, quels sont les critères, en fait, qui font évoluer les tarifs ?— euh... Alors il y a une grille de base, en fait, qui correspond à ce que je vous ai montré sur le forfait euh, d'installation paramétrage. Alors, si vous la voulez, il faudra me contacter. Enfin je pourrais donner une coordonnée pour mon provincial vous la fasse passer. Euh, après, les critères au-delà de ça, c'est s'il y a des développements complémentaires, tout simplement. Enfin voilà, c'est juste ça qui sera évalué, etc. Mais il y, y a une base, effectivement, de tarifaire là-dessus sur les 15 jours de, de base. Oui, excellente question de la sandbox, qui est effectivement oui. un outil absolument indispensable Bien, pour euh, avancer sur la communauté. On en rediscutera peut-être tout à l'heure, mais moi, je pense que dans un premier temps, est-ce que ça pourrait pas être euh, effectivement euh, hébergé euh, chez Projillo Pour le début, où il n'y a Alors, pas grand Ce de... n'est pas, pas le problème de l'héberger. En fait, chez nous, c'est soit c'est hébergé comme actuellement vous savez chez Gandhi, et ça fonctionne oui. Ceux qui sont épergés chez nous, vous voyez bien, vous n'y avez pas accès parce que ça rame, quoi, tout simplement. C'est juste ça, en fait, ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire, on en a des machines, ce n'est pas le problème. C'est que le réseau, il ne va pas suivre. Enfin, à un moment donné, les gens, ils ne vont pas pouvoir l'utiliser parce que quand il compliqué, ça va mettre trois heures à répondre. Ce qui n'est pas pertinent. La limite par rapport, voilà. euh, je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur CoA, par exemple, mais les sandbox de CoA, c'est des données bibliographiques d'exemplaires, donc ce n'est pas très lourd. Effectivement, une sandbox oui. standard avec quelques dizaines de milliers de notices, ça tourne sans problème. Numero, ça, ça traite de des images. Donc en fait, effectivement, à partir du moment où il y a des images, il faut beaucoup de réseaux, il faut de la bande passante et il faut beaucoup de stockage. Donc c'est vrai que nous, on ne peut pas avoir des sandbox des serveurs chez nous qui auraient votre espace intérêt si on ne les a pas. Nous, on a 10 gigas, 100 gigas. Bon, Ce pour... qui peut être suffisant, après, pourquoi pas. Mais ouais. euh, je pense qu'on aurait plutôt de problèmes de bande passante. Après, euh, faudrait, idéalement, il faudrait qu'on ait une sandbox hébergée euh, avec toute la place qu'on veut. Et ça, ça, ça oblige aussi à la, à la remettre à jour. Alors pas en termes de mise à jour logicielle, parce que ça, on fera au fil de l'eau comme, comme tout le reste. Par contre, de temps en temps, il faut le nettoyer. Ça veut dire reprendre du paramétrage de base, parce qu'il faut tout vider et tout remettre, etc. Donc ça, ça a quand même un effort de travail autour de ça qui n'est qui est pas négligeable, mine de rien. Voilà. On n'en a pas sur le de Sandbox, par exemple, parce que c'est trop compliqué à, à maintenir, tout simplement. Et, et si on proposait à Colex d'en faire un projet Enfin, je veux dire qu'on demandait un financement Colex pour, pour installer une, un bac à sable pour que toute la communauté puisse en profiter. Enfin, je veux dire, non, ce ne serait pas hors de prix, hein, franchement, euh, par rapport au projet soumet à Colex. Et ben, oui. Ça, c'est une proposition concrète qui permettrait de commencer oui. et qui, sans doute, permettrait à, à beaucoup d'entre vous de, de regarder de plus près à quoi ça ressemble. Après, euh, je ne dis pas que ça crée la suite, mais enfin, en tout cas, un, ça peut être un début j'y pense juste là tout de suite hein. <rire> je ne l'amène pas comme un machin préparé mais ça me semble être parce qu'on se demandait un peu comment on pouvait euh, euh, taper dans Colex pour aller faire participer bon ok ils vont nous l'habiliser, ça va être chic mais, euh, mais après si on veut passer à la petite étape suivante qui pourrait avoir un petit caractère oui. concret ça pourrait être un bac à sable oui. déjà quoi pour commencer enfin, je sais pas, vous, vous nous direz tout à l'heure ce que vous en pensez ça une idée Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Nous, On attend euh, la discussion de tout à l'heure à 15h30 pour reparler de tout ça. Et on laisse euh, quelques minutes quand même au DSI pour euh, présenter euh, la suite. Merci, Anne.